Apocalypse. Et salut tout le monde, c'est Chiral, on se retrouve donc sur Aluna, Sentinel of the Dark, un jeu qu'on avait découvert il y a peu de temps. On avait fait la partie 1, j'avais dit que je vous le présenterai en 3 parties pour essayer de faire un peu le tour du jeu. Donc on se retrouve donc après l'attaque du village. Je vous précise quand même, vous le savez que le jeu n'est pas en français. Mais l'anglais n'est pas nécessaire, ici vous avez vos objectifs de quête. Mais si vous ne comprenez pas, vous avez sur la boussole ici la possibilité d'avoir une flèche verte qui vous indique l'endroit où vous devez aller. Ici vous avez donc Aluna, le personnage que vous jouez qui est ici, qui est accompagné d'un PNJ qui vous aide et qui s'appelle Kuzi. Ici vous avez la possibilité de boire des potions, vous avez vos, vos, euh, votre attaque ici, le power attack là. Avec les flèches directionnelles, si vous avez configuré comme ça, vous pouvez à la fois rouler pour esquiver, etc. Donc, le PNJ vous suit. Ici, donc, vous avez ce que vous portez sur vous. Ici, vous avez les skills. Votre journal qui vous résume les quêtes qui sont actives et les quêtes que vous avez complétées. Euh, ici, on n'a pas trouvé Frank Carabo avant. Et ici, vous avez la map. Donc, euh, nous, on se trouve ici. Il faut qu'on aille là. Ça promet et ici, vous avez la carte du monde, comme je vous l'avais montré dans le premier. Donc, on va y aller. Donc, on nous dit de nous diriger euh, vers le nord. Alors, go to the north. On voit ici les petits points, voyez, euh, vous voyez, bleus. Rappelez-vous, après, au niveau du menu, euh, skill, ça, on l'a vu. Le journal, ok. Ici, la map. Et ici, le menu pour les, les contrôles. Et retourner à la ville Ok Donc euh, Alors je vais regarder au niveau de ma map Je suis où Il faut que j'aille au nord Ça sauvegardait déjà Ok Alors On va aller prendre dans les coffres We faut fouiller, hein, faut faire le tour, faut fouiller, Regardez euh, si on trouve euh, des objets ou pas. Au niveau de la map, je suis où parce que je me perds un petit peu euh, map. J'ai l'air d'être à peu près ici. Faut que je suis là. Faut que on, va, on va tourner, on va chercher. Hein. C'est pas si évident que ça, comme jeu, il faut être honnête. Alors. On était ici. On va partir par là. rappelle qu'il y avait des bébêtes hein. si vous vous souvenez le premier épisode il y a des bébêtes un petit peu partout faut fouiller pour trouver de l'or qui va vous permettre d'arranger vos équipements faut, faut prendre son temps en fait faut se balader dans, dans les coins les recoins pour pouvoir euh, bah, trouver des objets ou, euh, ou autre alors Ouais, je retourne peut-être dans le village ici il n'y a pas l'air d'avoir euh... ça me dit d'aller vers le nord ok donc j'ai trouvé un téléporteur ici local la, la map ok ah, peut-être est-ce qu'on peut descendre par là 14 d'or c'est un jeu où il faut prendre son temps il hein. faut vraiment fouiller etc. on lui faire boire une petite potion parce que bon, la vie est pas géniale on n'a pas trouvé euh, de quoi faire remonter notre euh, notre énergie on est qu'à 13 ce qui n'est pas génial J'espère qu'on va en trouver. Ok, donc rappelez-vous, dans la première partie, on avait euh, eu un espèce de méchant qui avait pop et euh, qui voulait détruire le village. Donc il euh, y a eu pas mal de morts. Et euh, on n'a pas réussi à le par contre, on va pouvoir détruire cet totems. Alors, on avait aussi ce genre de, de, de choses à essayer d'éliminer euh, toutes les vilaines bêtes, hein. un autre totem. un item on regardera plus tard euh... on a un coffre ici Mana, on a trouvé, c'est bon. C'est un jeu qui vous avait pas mal plu. Euh, D'ailleurs, je suis très contente qu'il vous ait plu. Il a, vous avez eu de très bons retours. Alors, ça reste du pentakill, mais comme je vous ai dit, pas que. Il y a des quêtes pour monter ses skills. Il y a pas mal de choses à faire. Il est pas si simple que fini parer Croyez-moi, pas du tout. On continue, on fouille, on est dans les montagnes, euh, on va dégager ça, le but étant qu'on aille au nord, hein. c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire mais bon un autre totem, évidemment faut qu'on détruise les totems Village, on est revenu au village On dit de remonter vers le nord mais c'est pas aussi évident que ça en fait hein. Cette affaire ici des bêtes Il y a rien à on a perdu un peu de vie mais bon rien de méchant un peu similaire, je dirais, à The Witcher 1 au niveau du point un clic hein, Je parle, n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ah bah ils se battent entre eux. Hein, on va pas. Je pense que les renards vont pas gagner contre les loups. Total ici. On regardera après hein, ce qu'on loot. Hein. Donc on fait un petit peu save là c'est pas vraiment le cas Ici si je peux pas passer Je crois qu'on va être obligé de se faire les ours là C'est une blague Perso, les, les animaux ou autres n'ont pas l'air trop difficiles à tuer. Je pense qu'au fur et à mesure où on va avancer, ça va se corser. Hein. Alors, le but va être de trouver mon chemin. C'est ça le truc. Hein. Aller vers le nord, mais. Euh, donc, il faudrait que je remonte. Euh... Totem. Bien sûr, détruire les totems, hein, c'est ce qui donne la puissance au vilain Pago euh, qu'on affronte. On prendre voilà. là Évidemment, ne pas oublier de looter. Franchement, c'est un jeu qui est, qui est plaisant à jouer. Hein, je vous l'avais dit lors de la par partie 1. Il paye pas de mine comme ça, mais quand on y joue, franchement, il est très très prenant. On a du mal à, à s'arrêter. Après, c'est dur de vous commenter au fur et à mesure que je joue parce que ça. Ça se regarde en fait, hein. euh, ouais, parce que je cherche aussi, hein. je me suis pas spoil du tout. Apparemment, c'est un jeu qui plaît pas mal, il plaît beaucoup. Donc, un jeu avec du potentiel, je vous le redis. Un jeu difficile à commenter quand on joue, hein, parce que bon, je... il suffit de regarder en fait. si j'ai tout tué. Le tout est de trouver le bon chemin, et ça, honnêtement, je vous le dis, c'est vraiment pas facile. Ça a l'air tout bête, mais ça ne l'est pas. Il y a une dague. Burning ok, donc euh, le miedame pas qui s'appelle Jivaro euh, ben, euh, met un petit peu la pagaille dans tous les villages et sème la terreur. Alors, hop. sachant qu'il a ses hommes aussi. il hein. euh, faut pas hésiter. Il n'y a rien à loot euh, ici les vases Pour voir s'il y a des choses à prendre on a pris un niveau j'ai pas rêvé. Alors là ici on a une arme à prendre oula la, la pnj a pas aimé être bloqué là elle nous a fait un a moonwalk uh, assez impressionnant ah. okay. ok elle elle bouge pas elle a aidé un petit peu ici le totem Faut un petit peu le tour on va voir animaux My spear is true. Évidemment, plus vous allez tuer d'animaux, plus vous allez prendre le temps, plus vous allez vous balader sur la map, plus vous allez level up et récupérer des items. Ok, donc il n'y a rien à looter ici. Moi, j'ai pris des dégâts, par contre. Hein. C'est pas grave des petits dégâts ça fait partie du jeu alors là on est en train de remonter mais on revient là où on était c'est impressionnant pour trouver le chemin là je suis passé alors on revient à, au village de Terona Je pense qu'il faut qu'on revienne là où on était, là où on a on a pu combattre, je pense. Faut-il encore que je retrouve où c'était Suivons les cadavres, n'est-ce pas bon, J'en ai tué tellement que voilà. Ok, il faudrait que je retrouve le, le village. Euh où il y avait la jeune femme mais vous me connaissez moi et les gps c'est pas mon fort donc on va se balader un petit peu et se rendre donc au nord on se retrouve donc j'ai éliminé tout ce qui se trouvait en tout cas au niveau des dangers ici maintenant ce que je vais faire c'est plutôt essayer de me rendre relativement vers le nord la mission pourquoi je fais ça parce que le fait de tout tuer ben, me permet de level up de trouver des objets qui vont ensuite pouvoir me servir soit à revendre, soit ben, à mieux être équipé. Donc euh, après, une fois qu'on a fini une quête, euh, moi c'est ce que je fais en tout cas, une fois que j'ai fini une quête, ce que je fais, c'est que je regarde tous les objets, je revends ce qui m'intéresse pas et je me rééquipe du meilleur. Donc ça, ça fait level up, ça fait monter, on est passé au niveau 4. Et euh, le mieux, c'est que je vous retrouve dès que euh, il y a tout simplement ou que Je me suis avancé euh, de l'objectif qui est d'aller au nord euh, de, la, de la map A tout de suite On se retrouve donc, donc j'ai fait un petit tour sur la map J'ai pas mal tué de monstres et autres Ce qui fait, qu fait que ça m'a fait monter au niveau 6 Donc j'ai beaucoup plus de résistance Donc là on se retrouve parce que je pense que j'arrive au bon endroit Donc euh, je vous retrouve pour qu'on voit ce qui va se passer un petit peu donc là je pense qu'il y a un portail, on va mettre le point sur la map, ok, et hop, là je pense qu'on n'est pas loin de notre but, je vais quand même faire le tour par là parce qu'on voit tous les petits points rouges, je voudrais quand même avoir la zone un petit peu safe. <rire> On prend l'argent, on n'oublie pas. Alors il y a un orage dans le jeu là. Je sais pas s'ils ont fait une mage, mais on n'avait pas les orages de mémoire. Je ne me rappelle pas euh, qu'il y avait un problème dans le jeu d'intempéries. Mais bon, on va essayer de s'éliminer ben, tous les obstacles qu'il y a avant de faire la mission quand même. Parce que bon, je ne regrette pas qu'on se fasse attaquer de tous les coins. à peine dit il y a un truc qui nous a attaqué de loin ok alors ici on a Il y en aura un par là que j'ai zappé, ici. Alors du mana, mais bon, on n'a pas vraiment besoin là, on a plus besoin de vie, donc hop Un totem sur la droite. Je pense qu'on n'est pas loin de notre but d'atteindre le nord. Alors ça n'a pas été une partie de plaisir. Hein, je vous le dis, ça a été. J'ai ramé pour trouver. Comme je vous le redis, n'est pas vraiment pas aussi simple qu'on peut le penser. Apparemment, ça se situerait ici. Merci pour Okay. Apparemment, ils ont attaqué un autre village. Voilà, mais c'est Jibaroum. Ah, ok. On va looter ce qu'on a à looter. Euh, voyons voir, il y a autre chose ici. Non que je me dirige ouais voilà si ouais il suffit simplement de, de, de suivre la flèche verte hein. <t 'en> Est pas le vrai Givaro c'est simplement ses hommes On va se forcer après ok les villageois se défendent assez bien quand même tout seul aussi Je will make Nagarik pour ce qu'il Ça se passe par là. get on my I'm done playing my il faut lever l'up hein, quand même parce que bon euh, comme on a pu le voir dans le dans le premier épisode vous avez vu on avait un, un mini boss on dira un singe là, un gros singe évidemment il faut ait le niveau pour pouvoir attaquer euh, les, les, les, les personnages qui sont dans les missions pour les éliminer faut pas hésiter à faire le tour vous euh, voyez la vie hein, j'ai pris un, un sacré shoot donc hop on va éliminer tout ça Essayez d'avoir un bon level pour pouvoir. On est pas loin du level 7. Essayez d'avoir un bon level pour la quête. Quoi. Apparemment, j'ai un... un truc qui m'empêche de. Ah! Oh non! The passage a été sealed. Donc on peut pas passer par là, c'est fermé. Ici. Voilà, oh là, les demandes, On va très vite de la vie. Un sur deux. Ah bah bah, c'est de Il saute, il fait mal, hein. C'est bon On a plein de niveaux Par contre ils sont de plus en plus durs à... à tuer hein, Avec les niveaux C'est un peu logique Alors on va aller aider, hein. Ok alors ça, ça nous a permis d'ouvrir le passage on a des armures on va aller voir là-dedans je pense que ok donc voilà on a trouvé en fait euh, ce qu'on devait faire notre objectif on, y est, on a réalisé notre objectif on va rentrer un petit peu ici pour voir ce qui se passe alors on est où là euh, je pense qu'il faut causer aux gens aux villageois peut-être euh, donc on a réussi à les aider donc très bien ici on a une arme This is it. The Northern Pass. You're on your own from here. Thanks for your help, Warakusi. par contre, elle, elle nous quitte. On se retrouve à nouveau toute seule. Ok. On va tout récupérer. Ici. Hein Apparemment, si on suit la flèche verte, on doit aller là. Ah, j'ai peut-être pas mis le checkpoint. Oh, you are the one Aluna, the of the shard, the là je suis toute seule vraiment ah, pour <coughs> <Your Bob with coughs> Je me demande le sacrifice de ma vie, hein? Alors, vous, on est quand bon même, est même la fille d'une déesse, donc euh, mon acolyte est vous. parti. C'est encore durable cette affaire-là. Je peux le faire, oui, je le pense aussi. C'est énormément de mon là. Hein. <coughs> Il faut, les... faut maraver la touche. Faut surveiller notre vie. On a sûrement looté des, des, des armes un petit peu plus... Euh, un petit peu plus fortes, je pense. Il qu'on garde ça. Ok. On peut voir sur la map, hein, c'est pas compliqué, il hein, faut suivre. Allez go, on repart hein, avec ces deux mastodontes. Le gardien de Chivaro, c'est des plaies. Hein. Oh. Après, il y en a d'autres qui arrivent à la rescousse La vache Il a bloqué mon attaque ah, La magie du fil droit Je lui fais 360 points de dégâts Ce qui n'est pas rien quand même Hop ah. On en a un autre ici. La machine lui fait beaucoup plus mal. Oh. Ok. On l'a eu. Voilà, oh. oh. c'est des ours, ça. J'ai Il a assez de, de mana pour la magie. Trop mal hein passé déjà au niveau 8 hein. Pasha Récupérer ici Faudrait que je trouve une potion de ma magie est remontée mon énergie Hop, j'ai pas oublié de looter. ici il y a du monde, je regardais par là, il y a du monde de Et les hommes... Il y en a beaucoup plus de vie avec la magie, hein, mais le euh, problème c'est qu'elle remonte doucement. Après c'est vrai que j'ai pas regardé au niveau des items qu'on a montés. Si il euh, y avait meilleur, on regardera ça sûrement dans la prochaine vidéo. Ici on a des ennemis aussi, je vais me remettre de la vie. Ça va peut-être nous faire passer au niveau 8. Encore des ours, le mana est remonté. My magical powers are weak. Turn batter now. Il a blessé mon attaque, hein. For my people. Don't touch my day. You'll regret that. Il fait mal, hein. On n'a pas de mana dans le coin, là. C'est ça, le problème. On hein. se remettre de la vie. J'ai pas vu de... Oh, my Okay. Okay. Okay. On. <laughs> oh, I, <got> <laughs> I need more energy. <laughs> <that you> Je suis détruit! Je suis détruit! Je suis à la magie jamais ok ici on a une gemme de mana pas de mana mais de vie pardon hop hop l'argent il faut qu'on remonte il y a du monde on voit sur la mini-map, hein, à gauche il y en a 3. Oh la la, ils sont 6 sur moi là, c'est ouais, l'horreur. Oh ouais. <coughs> la <coughs> la. mal j'en ai beaucoup sur le dos en plus qu'il y a un temps on peut pas reprendre la potion quand on est arrivé hein. Voilà, ah, mais, mmh. oh mais ils sont nombreux comme ça parce que... C'est en plus Un de moins. Attends oh. What a weakling! Are you feeling? Yeah. Mm. Yeah. I need your energy, What ah a weakling! What a weakling! What a weakling! What a weakling! What Je sais pas s'il y a possibilité aux marchands d'acheter des, des manas. On voit qu'ils ont des onglets, euh, des têtes de mort. <mérite> oh la vache. Wow. La dague, les golds, euh... un coffre ici. Ah, non, non. on tape les ours maintenant. Être bien synchro au moment de prendre la potion parce que franchement ça commence à se corser sérieux et on est loin de notre but la Ma magie là je peux plus contrairement au début du jeu on trouve beaucoup moins de mana Ok. On regarde s'il n'y a pas d'objets cachés comme des lames en or ou autre. Alors là, euh, ça va se compliquer là. Je suis obligé de repasser par le.. Par le pont. Et apparemment on m'attend de l'autre côté bien sûr. Là ça va j'ai du mal, donc je vais les avoir avec la magie. C'est beaucoup plus de dégâts que... Hop, ah, une caution. Oups. Vous êtes outmatchée, Luna. Le karik a accordé des pouvoirs merveilleux. Behold. Wow, wow. Je suis de ma mère. Je crois que faire qu à lui en premier. Wow, il fait mal, hein. C'est trop mal, hein Je vais y laisser ma peau. Donc là, il est plus du tout les ours. Là, on a du mana un peu tard mais on en a ok ben, on aura fait au moins deux objectifs euh, dans cet épisode donc on fera on se retrouvera sur la partie 3 et la dernière partie test du jeu euh, à moins que je vois que ça vous plaît toujours autant et à ce moment là peut-être qu'on le continuera je verrai en fonction des retours J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour la partie 3 de Aluna. Et j'attends vos retours en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch. Vous avez tous les liens en bas. Euh, je vous mets aussi euh, le premier épisode euh, en lien. Vous pourrez y cliquer dessus pour voir et découvrir le jeu où je vous explique tout. En tout cas, moi, je m'éclate sur ce jeu. Il est vraiment sympa pour un point and click. je le redis. Je vous fais en tout cas plein de bibi, plein de zouzou. on se retrouve très vite pour la suite, alors ce sera soit la dernière partie en découverte, soit si vraiment vos retours sont bons, eh ben, je continuerai euh, le gameplay, mais je le continuerai de toute façon comme d'habitude je fais si ce n'est pas sur Youtube, je le continue sur Twitch quand j'aime bien un jeu que j'accroche et que ce ne sont pas particulièrement vos goûts, eh ben, même moi si j'aime bien je continue sur, euh, sur Twitch à le jouer pour moi, voilà donc ce soir, je vous fais plein bibi plein de zouzou puis on se retrouve très vite pour la suite d'Aluna pour une autre vidéo ou pour un autre gameplay bye bye.